je viens de vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 16 mai pour toute la semaine à partir de ce lundi 16 mai qu'est ce qu'il y a dans le ciel? Alors lundi, il y a, ça démarre avec une pleine lune. Bon, c'est jamais le contexte monétaire le plus facile, hein, mais comme je vous ai fait une, une, une vidéo d'une quinzaine de minutes longue comme un jour sans pain le, sur le sujet, je ne vais pas m'attarder, hein. Bref, il y a une pleine lune lundi. Regardez la pleine lune, une vidéo dédiée, et puis vous aurez toutes les infos, je les ai davantage creusées. Bref, on passe à mardi. Tout de suite, on va aller là où c'est positif, là où c'est constructif, parce que je préfère, moi, regarder ce qui fonctionne. On le sait, c'est vraiment un état d'esprit. Lorsqu'on stigmatise sur ce qui fonctionne pas, ça paralyse. Hein, ça coupe les pattes, ça entrave nos bonnes énergies. Et à l'inverse, lorsqu'on s'efforce, pas de façon aveugle, du bon sens, mais de façon tout à fait relative à regarder ce qui fonctionne, on y puise de façon naturelle davantage d'options, de possibilités, d'opportunités, d'ouverture. Et puis on fait des retours de nous, des, des spirales vertueuses, comme j'aime à les appeler, qui nous inscrivent dans des bonnes dynamiques et des bonnes énergies. C'est l'idée, c'est mon but, c'est mon objectif, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est dit, on, de temps en temps, il faut le rappeler. Bref. Le soleil démarre, enfin, la semaine à partir de mardi, on va faire mardi, du coup, euh, le soleil est en taureau, hein, pendant une bonne partie de la semaine, donc quand le soleil est dans le signe du taureau, il favorise mes signes de terre. Hein, Profitez-en mes signes de terre, parce que euh, avant la fin de la semaine, il passera en gémeaux, et quand il passera en gémeaux, ça va être complètement différent, il y a plein de trucs nouveaux qui arrivent la semaine prochaine. Bref, euh, le soleil est en signe de terre pendant la majorité de la semaine, c'est ce que je disais, excellent pour mes signes de terre, donc, mais pas que excellent en matière de conscience, lucidité, cap qui s'oriente qui de façon plus lucide, le clair, hein, la dynamique active concrète, pratique, pragmatique qui est le point de liaison fondamental, essentiel, structurel des signes de terre est favorisé qui sont les favorisés au niveau de la lucidité consciente et réalisatrice vont être mes taureaux bien sûr, c'est chez vous que ça se passe mais également mes capricornes vous, bon sens pratique, vous aimez bien vous aimez bien, et mes vierges hein, cette euh, lucidité organisationnelle ça fait aussi partie du panel de ce qui vous réussit bien et puis il y a également en, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, hein, mes poissons et mes cancers. Donc, la pêche, l'énergie, la, la lucidité active pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, jusqu'à quasiment la fin de la semaine. Fin de la semaine, c'est mes signes d'air, on en reparlera la semaine prochaine de façon plus structurée. Vous, ça démarre très fort. Enfin, ça démarre, ça se poursuit, mais cette semaine, concrétiser, terminer, finaliser, réaliser, identifier clairement et euh, donner le coup de collier qui va bien pour, pour euh, clôturer, en fait, tout ce que vous avez sur le feu, tout ce qui est en cours, pendant que les périodes vous veulent un bien fou. Voilà, c'est dit. C'est le gros morceau du ciel, le soleil. Et puis après, je regarde, hein, vous savez, Mercure, la communication, Vénus, l'action, euh, euh, Vénus, l'amour, <rire> je confonds, et Mars, l'action... Hein. Lepsus, voilà, et puis il y a ces quatre-là qui sont chacun dans des éléments euh, différents, donc c'est tout à fait délicieux je poursuis avec Mercure, Mercure le mental, je vous ai fait un roman long comme un jour sans pain, encore une fois avec euh, la présence de Mercure actuellement, le mental en gémeaux il y est, il a amorcé une marche rétrograde donc cest à que dans quelques jours il va retourner en taureau on a encore une bonne semaine tranquille pour Messinger. il va en taureau après il reviendra en gémeaux, enfin bon il, il navigue un peu, de toute façon Mercure est une planète extraordinairement rapide, euh, elle accomplit son cycle de révolution de mémoire autour du soleil en 80-87 jours de mémoire. Hein, donc elle tombe très très vite, c'est ça qui est intéressant. Et puis euh, ça favorise le mental, la communication, la, la fluidité, l'échange, la compréhension, euh, euh, tout ce qui permet de transmettre une information et, et l'élément mercurien par essence, par nature. Je suis un mercurien, j'aime bien communiquer, ça, voilà, c'est comme ça. Et Mercure en gémeaux donc donne un coup de pouce, un sérieux, sérieux coup de pouce à qui À Messinder Bien évidemment, hein, Gémeaux, un signe d'air, donc favorise le mental chez mes Gémeaux, ça c'est votre élément, vous adorez, communiquer, mais avec fluidité naturelle, extra. Et même s'il est rétrograde, c'est pas grave, polarisez pas, il perd allez, 5% de sa vitalité, mais rien de plus. Ne polarisons pas sur une marche rétrograde, il est quand même ex exceptionnellement actif dans cette position-là, parce qu'il y est très puissant. Favorise la communication chez mes balances, mes balances, vous euh, qui avez, qui disposez généralement, mais j'y reviendrai à la fin, parce que je vais vous faire un truc sur les atouts de chaque signe, de cette, de cette cette douceur du verbe, de cet esthétisme tout à fait adorable et délicieux qui fait que tout ce qui vient de votre, de votre manière de communiquer en général est fortement apprécié. Si vous avez Mercure en balance, c'est encore mieux pour l'anecdote, mais pour ça, il pouvoir le thème. Et puis également pour mes versos, verso, autre signe d'air, où chez vous, l'esprit créatif, l'ouverture d'esprit, l'intérêt pour la philo, pour les concepts, et en général assez intéressant à mettre en lumière, ça permet d'enrichir le débat, toujours des, des choses plus ouvertes. La petite personne j'aime beaucoup moi les Mercure en Verseau. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai de vous ben, Si une planète est belle en Gémeaux, elle veut aussi du bien à hein, mes Béliers, hein, genre mets une couche mes Béliers, en ce moment le Verbe est plus fluide, vos messages passent mieux, on est moins dans le frontal, hein. on est plus dans la, dans la souplesse, dans la diplomatie agissante, active et déterminée, donc ce sont des synergies qui vont aussi super bien. Et mes Lions, vous aussi, Mercure du Gémeaux forme 60 degrés avec vous, donc favorise le, la fluidité du Verbe et vous permet d'être le plus pédagogue possible. Être pédagogue possible, c'est euh, très, très important. C'est un sujet à travailler. Je vous y encourage plus que très vivement, mes Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, ça, c'était Mercure. Après, j'ai Vénus. Vénus est en bélier. Bon, Vénus en bélier, qu'est-ce qu'on peut en dire le Bélier est un signe d'action, d'impulsion, de, de moteur, euh, j'y reviendrai à la fin sur tout ça. Euh, Vénus dans le signe du Bélier n'est pas sa position euh, la plus facile. Pourquoi Parce qu'elle jouxte le côté amour, bien évidemment Vénus, avec une coloration passionnelle parfois impatiente, parfois euh, spontanée, hein, qui aime à 100% tout de suite, ce qui fait que quand on, on s'emballe un peu trop fort, on risque euh, ensuite, lorsqu'on rééquilibre les relations amoureuses, de, de revenir à des considérations qui peuvent être extrêmement opposées. On peut adorer quelqu'un pendant six mois, et puis après on ne peut plus le voir. Donc Vénus en bélier, en tous les cas, voyons le côté positif, donne cette impulsion, cet élan amoureux, cette dynamique qui consiste à vouloir faire avancer les dossiers sur le plan affectif avec une volonté plus marquée, on prend le devant, on crée l'initiative, on est plus actif tout simplement, plus spontané, plus moteur, plus dynamique, et veut du bien, Vénus a mes signes de feu, c'est votre tour, chacun son tour. Excellent pour mes béliers, plein de charme. Excellent aussi pour mes lions, formidable, excellent pour mes sagittaires, super. Voilà tout ce qui se joue actuellement pour vous euh, au niveau de, de, des apports vénusiens. Vous y gagnez en charme maximum, vous trois, mes signes de feu. C'est super en ce moment la période pour être à l'aise, hein, pour prendre soin de vous, pour euh, avoir ce retour plein de douceur, plein de, plein de, plein de chaleur, plein de, de, de lumière, tout ce que vous aimez en fait, mes signes de feu. Et puis également quand Vénus est en bélier, elle veut du bien, à mes Gémeaux, 60 degrés, et à mes Verseaux, vous cinq, au niveau affectif, en ce moment, il y a des choses à faire. Je vous donne l'info, après, à vous de gérer. Et puis après, il y a Mars. Mars, l'action, l'énergie. Moi, je suis un grand fan de Mars. Quand je regarde une carte du ciel natal, c'est la première planète que je vais regarder. C'est la première planète que je vais regarder parce que, de par euh, ce qu'on va appeler sa qualité, sa densité, sa, sa, sa force, sa puissance, hein, ça va me donner un indice toujours très intéressant... Sur la capacité que nous avons tous à nous prendre en main, à être moteur, à, selon l'expression que j'aime tant, à retrousser nos manches. Voilà. Hein, on en veut, on avance, on agit, on, on, prend, on, prend, on fait preuve d'initiative, on prend des décisions, parfois s'il est trop marqué, on y va dans le frontal, pour mieux éviter, hein, on perd du temps finalement. Mais Mars, donc, c'est l'élément moteur. Mars actuellement est en poisson. 23 degrés, il est collé avec Neptune. Collé avec Neptune, on est dans des dynamiques plus d'inspiration, plus d'énergie utile, plus d'énergie qui tend à, à faire intervenir la, la notion d'inconscient collectif. Neptune, Jung, l'inconscient collectif. Mars-Neptune, c'est le moment de faire émerger les énergies utiles, les énergies qui servent le groupe, les énergies qui servent à tout le monde. Vous connaissez ma métaphore, celle de Pierre Rabhi sur les petits colibris. Chacun fait sa petite part. Cette petite part d'effort, sa petite part de gentillesse, son petit effort personnel pour faire avancer tout ce qu'on a envie de faire avancer. Et fréquemment, les choses les plus simples sont les plus utiles, les petits gestes, la petite discussion, le petit encouragement. En ce moment, Mars-Neptune, tout ce qu'on peut faire de bien en matière d'intervention autour de nous, ça favorise et c'est extrêmement porteur positif et puis stimulé tout simplement. Qui gagne avec ce Mars puissant pour avancer Mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, la pêche, mes cancers aussi, mes scorpions également, mes signes d'eau, on est sur les trois signes d'eau. Mais également, quand une planète est en, est en poisson, elle veut du bien à mes capricornes 60 degrés et à mes taureaux 60 degrés aussi, toujours les sextiles. Donc, vous cinq, c'est le moment, je vous la refais, parce que je l'aime trop, celle-là. C'est le moment de retrousser les manches, et on y va, on se donne de la peine. Voilà, c'est dit, pour Mars. Et puis, j'ai Jupiter, Jupiter. Je vous ai fait tout un truc sur Jupiter. Là. Jupiter, il est actuellement dans le signe du bélier. Jupiter en bélier, c'est vraiment l'énergie nouvelle qui démarre. Alors, c'est pas. En fait, il, fait son, il accomplit son cycle d'évolution en 12 ans, ça c'est clair. Son cycle de en 12 ans, mais il ne va rester, il reste qu'un an par signe, du coup. Hein. En revanche, ce qu'on amorce là entre dans une synergie jupérienne de 12 ans, mais vous ne l'aurez pas sur votre tête pendant 12 ans. Hein. J'ai dit Ah, super J'ai entendu des commentaires, j'ai lu des commentaires qui me disaient Ouais, super pendant 12 ans. Non c'est durant cette année, ce qu'on met en place a ah, une chance, une possibilité de rentrer dans un cycle qui peut se pérenniser une douzaine d'années, mais, mais après chaque situation individuelle. Dans tous les cas, Jupiter-Bélier apporte une, la chance, le positif, l'état d'esprit constructif que j'adore, moi. Voir le bon côté, pour qui Pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Vous trois, méga, extra, super gagnants avec cette configuration de Jupiter qui est en bélier formidable et puis également avec un degré très légèrement moindre mais quand même très efficace pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval donc qui pareil à partant du bélier mais verso et mes gémeaux donc vous cinq en ce moment ce qui se met en place c'est super important extrêmement intéressant et qui mérite toute votre attention et qui nécessite de mobiliser toute votre énergie positive constructive pour prendre de l'expansion pour démarrer des choses le cycle est Vraiment, vraiment très intéressant. Pourquoi Parce qu'une planète qui arrive en Bélier réamorce le cycle des saisons et, dans mon esprit, l'année démarre le 21 mars avec l'entrée du Bélier. La vie reprend, la vie reprend avec le Bélier. Hein le printemps, la vie redémarre. L'été, la vie est à son maximum. Automne, ça décline. Hiver, on s'économise pour tenir jusqu'au jusqu printemps suivant. On est dans cette synergie-là, toujours l'état d'esprit dans lequel il faut résonner. Voilà. Les cycles. Euh, ben c'est pas mal tout ça. Bon, Saturne en verso veut du bien en matière de profondeur de pensée à mes versos, à mes balances, hein, euh, à mes gémeaux. Euh, profondeur de pensée aussi pour mes sagittaires, pour mes béliers, ça vous calme un peu, c'est pas mal. Euh, J'ai euh, Uranus, Uranus toujours en taureau, lui c'est pour les secondes écans surtout. Hein, euh, bonne créativité en ce moment pour mes secondes écans, mais signe de terre globalement, taureau, vierge, capricorne, mais également un petit coup de pouce à mes poissons et à mes cancers. Euh, Neptune, toujours fin poisson, je ne vais pas relier avec le Mars de tout à l'heure, mais pour les mêmes, on est dans des phases d'inspiration plus fines. Et Pluton, toujours fin capricorne, pendant jusqu'en mars 2023, nous le savons, il hein, va falloir faire avec. Euh, mais comme il est dans une marche contre il est ralenti jusqu'en octobre, j'aurai largement l'occasion de vous en reparler. Euh, et vite fait, pour terminer, parce que j'aime bien faire ces petits plus, euh, j'aimerais vous faire toute une série de vidéos sur les pas les qualités défauts parce que je l'ai déjà fait, mais les outils sur lesquels on peut travailler pour s'améliorer. Ça, c'est un pôle qui est intéressant. Donc, je vous en vais vous faire un avant-goût comme ça, vite fait, de tête à l'impro. Qu'est-ce qu'on doit travailler quand on est bélier Voilà, je ferai ce dont il faut se méfier une autre fois. On doit travailler cette possibilité d'être créateur d'initiative, euh, générateur d'initiative, euh, euh, créateur d'opportunités, ce côté moteur, déclencheur, je démarre, j'avance, hein, s'il n'y a pas de bélier, il y a un hein, qui se fait, j'exagère, mais ce n'est pas loin. Taureau, apportez-nous votre stabilité, votre bon sens et votre douceur, votre paisibilité, votre capacité à apaiser ceux qui sont autour de vous, c'est vraiment précieux lorsque vous cultivez ces unités-là, ces notions-là. Gémeaux, votre intelligence pratique, votre Côté des brouillards, votre disposition à nous faire comprendre des choses les plus complexes en les simplifiant ad maxima, ce qui est vraiment précieux. Communiquer, c'est votre talent, créer des points de liaison, mais cancer, c'est votre amour, votre amour, votre bienveillance votre côté protecteur, qu'on adore, votre côté affectueux, bienveillant, aimant, tout simplement, qui prenait soin des autres, ça c'est de l'or massif. Mais Lyon, ce qui est formidable chez vous, c'est votre vision d'ensemble, votre vision globale. Vous avez une facilité nettement supérieur à la majorité de tous les autres signes, qui consiste à piger quasi instantanément l'idée directrice d'une situation. Ça, c'est un talent exceptionnel pour ensuite redispatcher en fonction des talents de chacun pour optimiser la synergie de groupe. C'est le chef d'orchestre, en fait, mon lion. Ma Vierge, ah, ah, ah. Alors, ma Vierge, il y a deux cas de figure. Il y a les communicants hein, qui sont à l'aise avec eux-mêmes et puis il y a ceux qui doutent et qui parfois se tracassent un peu. Euh, mais dans tous les cas, il y a une envie de bien faire chez la Vierge, une envie d'être dans l'utile. Ça, il faut me la cultiver à de maxima. Mes balances, c'est l'amour, le raffinement, la finesse, la gentillesse, la délicatesse qui vous rend extraordinairement attachants. Mes scorpions, c'est votre passion, votre volonté, votre détermination, votre force de caractère, puis vos valeurs surtout. Mes sagittaires, votre joie de vivre, votre optimisme, ça nous nourrit, on a besoin de ça. Hein, C'est vraiment une force extraordinaire que vous cultivez ah, avec un talent à nul autre pareil. Mes capricornes, votre sérieux, votre fiabilité, votre endurance, vos, toutes ces qualités extraordinaires, vous êtes sur qui, ceux sur qui on peut compter. Mes Verseaux, votre créativité, votre liberté, votre sens de l'amitié. On adore, et mes poissons, votre humanité, votre douceur, votre gentillesse. Votre altruisme aussi. Voilà, on en reparlera. Allez, c'était un petit coucou. Merci pour vos likes. Ça me fait super plaisir. Je suis vachement sensible à ça. Vous savez que si vous faire plaisir, vous me faites un petit like. A très vite.